Aujourd'hui je vais vous parler d'un outil que j'ai écrit, alors je l'ai écrit il y a 3-4 ans parce que j'en ai eu besoin et j'ai publié le source euh, il y a 2-3 mois euh, parce que je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui pourraient pu en avoir besoin aussi. Alors je ne suis pas développeuse donc c'est toujours difficile de publier son code quand on n'est pas développeur. Euh, après au bout d'un moment il faut se jeter dans l'eau quoi <rire> Alors, déjà, qui je suis Je m'appelle Laetitia Avro et je suis actuellement consultante euh, haute disponibilité chez Enterprise EB. Je euh, suis aussi euh, assez impliquée dans la communauté PostgreSQL j'ai été reconnue contributrice officielle du projet. Je suis trésorière de l'association PostgreSQL Europe et je suis aussi fondatrice du groupe PostgreSQL Women. Durant cette présentation, mes slides sont plutôt propres. C'est-à-dire que j'aime pas quand il y a beaucoup de texte dessus, comme vous pouvez voir. Euh, j'aime pas, pourquoi Parce que je suis une maman et j'aime bien qu'on m'écoute quand je parle. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ont besoin qu'il y ait des mots sur les slides pour s'y raccrocher. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller sur mon blog, mydbanotebook.org vous trouverez un lien vers euh, mes conférences, ça s'appelle Conf Talks, et vous avez un lien direct vers les slides annotés avec beaucoup plus de mots qui expliquent ce que je vais dire. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site si vous avez besoin de slides annotés pour euh, suivre plus facilement. Et dernière chose que je voulais vous dire avant de commencer vraiment de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez me suivre sur Twitter. J'essaye de garder un compte professionnel et de parler de bases de données et de PostgreSQL, mais c'est Internet. Donc il y a aussi des licornes, des chatons, enfin tout ce qu'on peut trouver sur Internet, parce que c'est la vie. Alors, je vais vous parler d'une extension que j'ai écrite qui s'appelle PGLog, qui est un outil d'analyse de log. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que tu as écrit un outil alors qu'il y en a qui existent déjà C'est une excellente question, mais les outils qui existent déjà ne me convenaient pas. Ils n'étaient pas assez flexibles. En tant que consultante, quand j'arrive chez un client, les outils d'analyse de logs existants me permettaient d'avoir une bonne idée de ce qui se passait, mais ne me permettaient pas ensuite d'analyser les logs sur des problèmes spécifiques. Problème spécifique sur un user, problème spécifique sur une base de données, problème spécifique à un moment en particulier. Pour faire ces choses-là, j'étais obligée de faire du grep et de remettre tout ça dans un autre fichier de log et d'analyser que ce fichier de log qui comportait que des données spécifiques. Ça devenait assez lourd à utiliser au jour le jour. C'est pour ça que j'ai décidé de changer. Alors... On, a, on vient de parler des extensions, ça tombe bien, c'est une extension de Postgres. Donc pour l'installer, c'est très simple, il faut faire un Create Extension. Par contre, et je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est un outil d'analyse à froid, ce n'est pas un outil de production. N'installez pas cette extension en production. Vous vous installez sur votre laptop, sur votre desktop, chez vous, euh, mais pas sur un serveur de production ou alors un serveur de production à part dont le travail sera que l'analyse de logs et peut-être du monitoring des choses comme ça mais pas sur un serveur de production critique ce n'est absolument pas le but de cette extension hum, donc euh, comment l'installer bah, je vous donnerai à la fin le lien vers le gitlab tout est expliqué dans le readme si c'est mal expliqué dites le moi que j'améliore le readme tout simplement et euh, comme euh, euh, tout le monde n'a pas un Postgres qui tourne sur son poste euh, et que ça peut être lourd d'installer un Postgres juste pour faire tourner une petite extension, j'ai euh, créé un Dockerfile qui vous permet de créer un Docker qui a déjà l'extension, donc qui installe Postgres et l'extension. Et après, vous avez juste à intégrer vos logs pour pouvoir euh, travailler avec. Donc le Dockerfile, ça se passe comme ça, c'est très simple. Hein. Euh, et ensuite, vous pouvez directement vous connecter euh, à Postgres. Le port euh, 5432 est exposé, vous pouvez aussi vous connecter directement euh, avec PSQL, si vous avez PSQL qui tourne en local. Donc ça, c'est pas important, parce que ça, c'est assez classique. Maintenant, comment l'utiliser Une dernière fois, pas en production. Vraiment, je ne tiens pas à être responsable d'un crash en production. Ce n'est vraiment pas mon but. Euh... Vous pouvez analyser avec cet outil tout log de Postgres pour un Postgres à partir de la version 9.0. Pourquoi Parce que déjà les versions antérieures à 9.0, je ne vois pas pourquoi je les soutiendrais. Et ensuite, parce que le format du CSV log a changé à partir de Postgres 9.0. Mon extension se base sur le format CSV. Si vous avez des logs au format texte, vous ne pourrez pas utiliser cette extension. Si vous utilisez des logs au format texte, je vous conseille fortement de passer aux logs au format CSV. C'est vraiment quelque chose qui va être important. Je vous conseille aussi d'activer un maximum de choses sur les logs, donc là encore c'est tout écrit dans le README euh, vous voulez voir les checkpoints, vous voulez voir les connexions, les déconnexions vous voulez voir la maintenance, vous voulez voir les auto-vacuums, vous voulez voir tous les fichiers temporaires, vous voulez voir toutes les requêtes qui font moins de, euh, plus de 250 millisecondes, toutes ces informations c'est des choses que vous voulez voir dans vos logs Parce qu'il m'est arrivé trop souvent d'arriver chez des clients où en fait les logs, il bah, n'y avait rien, il y avait un problème mais on ne pouvait pas voir parce que rien n'était tracé donc euh, voilà, l'extension ne va pas servir à grand chose si vos logs n'ont pas d'informations, tout simplement. L'extension se base sur une table partitionnée qui s'appelle la table pglog, parce que je suis super euh, euh, imaginative sur les noms. Euh, donc Cette table n'a rien de particulier, la structure de la table est décrite dans la documentation de Postgres. Lorsque vous passez au format CSV log, la structure de la table est indiquée. Vous la trouverez également dans le, la documentation Postgres de l'extension euh, File Foreign Data Wrapper, puisque c'est l'exemple qui est donné euh, par les File World Foreign Data Wrappers. Au départ, mon extension, je l'ai créée avec des, justement des File Foreign Data Wrappers, et je me suis rendu compte que sur des logs de 150 gigas, ça commençait à devenir un peu lourd en termes de performance. Donc on peut aussi euh, intégrer les logs euh, en, dans une vraie table. Après, tout le monde n'a pas des logs de 150 gigas. L'extension intègre des rapports qui sont déjà écrits. Par exemple, on a un rapport d'erreur. Moi, c'est la première chose que je regarde quand je vais chez un client, c'est combien il y a de fatales. Généralement, ils sont au courant s'il y a des fatales, parce que ça veut dire que ça s'est arrêté mais on ne sait jamais, donc combien il y a d'erreurs de niveau fatal, niveau erreur, warning, log, et je leur dis, là, il faut zéro, et là, tout ce qui est là, ça doit être analysé, on doit expliquer pourquoi c'est là. Euh, alors les développeurs, ils aiment pas, généralement, mais euh, c'est une question de sécurité. C'est-à-dire que si on est spammé par des erreurs, des fatales ou des warnings dont on sait la source, on ne va pas regarder quand il y aura une erreur de type quelqu'un qui n'a pas le droit d'accéder à la base et qui essaye. Et un robot qui va essayer de faire un brute force sur un mot de passe, ça va faire beaucoup d'erreurs. Donc on va le voir. Si on analyse ça. Et là, c'est vraiment important en termes de sécurité. Donc une fois que euh, j'ai regardé ça, que j'ai vu que bah, généralement on a quand même beaucoup plus de... Log de niveau log. Euh, si on n'en a pas beaucoup, c'est qu'on n'a pas beaucoup activé les, les logs. Après, pour chaque niveau d'erreur, on peut faire une analyse un peu plus poussée. Donc là, par exemple, on voit que sur les fatales, on a deux euh, types d'erreurs avec leur nombre et depuis quand euh, c'est apparu, avec le min et le max de date. Là encore, il ne s'agit que de SQL, il s'agit de vues. Vous avez accès au code de ces vues modifiez les moi ça c'est des trucs standards que j'ai fait mais si vous trouvez des trucs bizarres n'hésitez pas à aller voir par exemple c'est bizarre que on ait un connection lost to, to, connection to client lost bien, allez voir c'est arrivé deux fois vous pouvez savoir quel user l'a fait vous pouvez savoir sur quelle base de données vous pouvez savoir exactement à quelle heure c'était etc donc vous avez accès à toutes ces informations puisqu'il ne s'agit que de requêtes sql derrière a la rigueur, ce que j'ai envie de dire, c'est les rapports standards que je fournis, moi, ce n'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est que vous, après, vous allez pouvoir rajouter des closewares. J'ai créé aussi un rapport d'autovacuum vacuum pour savoir quelles étaient les tables qui, posaient le, qui demandaient le plus d'autovacuum, parce que souvent, c'est une, une problématique qu'on a. Vous pouvez largement enrichir ce rapport en rajoutant par exemple la taille de la table, le nombre de lignes, le nombre de lignes mortes, etc. C'est vraiment des choses qu'il faut voir comme euh, étant à améliorer, parce que là ma requête elle est, elle est facile, mais au final quand je vais vouloir vraiment quelque chose d'utilisable pour démontrer quelque chose au client, je vais avoir une requête qui va faire plus d'une page, parce que je vais rajouter beaucoup d'informations. On a aussi des informations sur les checkpoints, donc statistiques assez classiques sur le, le nombre de checkpoints, le nombre moyen, le nombre, enfin la, la fréquence moyenne, la fréquence médiane. Je trouve qu'une moyenne en tant que telle, c'est peu, peu parlant, c'est pour ça que souvent je rajoute la médiane. Je fais pas mal de statistiques et, et je sais qu'une moyenne peut vraiment être trompeuse. Et ensuite, on a la, duration, euh, la, la durée euh, moyenne et la durée médiane aussi des checkpoints. Mais on peut aller plus loin parce que c'est rare qu'une base de données ait une activité lissée sur toute la journée. D'habitude, on fonctionne avec des pics de production. J'ai fait un premier rapport qui fait des statistiques par heure. Vous pouvez bien sûr modifier cette requête pour créer un rapport qui fait des statistiques par minute sur une heure en particulier. Mais déjà, là, vous avez commencé à avoir sur toutes les heures des statistiques qui vont pouvoir vous dire que le pic c'est entre 6h et 7h et ensuite vous allez pouvoir créer un autre rapport qui va vous faire euh, euh, par minute entre 6h et 7h vous allez vous rendre compte que le pic il est entre 6h13 et 6h17 c'est vraiment sur, euh, sur ce genre de choses qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin Alors, je suis désolée ma, ma slide est un peu petite on ne peut pas tout voir mais euh, vous avez des, les mêmes données que, que sur le rapport précédent Les fichiers temporaires, donc si vous avez été consultant, vous savez que c'est vraiment là où ça pêche généralement, parce que WorkMem n'est pas bien cété, parce que c'est simplement difficile à cété correctement quand on ne sait pas ce que va faire l'application. Euh, souvent, moi, ce que j'essaye de faire, donc là, c'est une présentation par percentile, c'est-à-dire que on a au moins 10% des requêtes euh, 10% des requêtes ou moins qui, uti qui utilisent 5720 euh, euh, euh, mégaoctets de, de fichiers temporaires ou moins, etc. Moi, généralement, mon but, c'est j'exclus les requêtes qui utilisent beaucoup. Et là, on voit qu'il y en a qui, <rire> qui abusent un peu. Euh, en excluant ces requêtes, j'essaye d'avoir, dans 80% des cas, de ne pas avoir besoin de fichiers temporaires. Donc dans ce cas-là, il faudrait rajouter une closeware pour exclure les requêtes qui clairement utilisent beaucoup, beaucoup de fichiers temporaires. Et on aurait des nouvelles statistiques qui nous permettraient, et je pense qu'on serait aux alentours de... Euh, enfin, de toute façon, cette base est particulière, mais euh, on aurait des, des valeurs euh, peut-être aux alentours de, je ne sais pas, euh, un giga, peut-être moins, j'en sais rien. Là, ce qui est particulier, c'est que je pas pu fournir des données réelles de clients, puisque les logs des clients contiennent des infos confidentielles. Donc, j'ai travaillé uniquement sur les requêtes de ma base de test pour PGLog. PGLog intégrant des 150 gigas, forcément, on se retrouve avec des, euh, des fichiers temporaires un peu particuliers. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne très bien, c'est des statistiques qui fonctionnent très très bien sur des données réelles. Euh, on peut aussi bien sûr voir les requêtes qui utilisent le plus de fichiers temporaires. Euh, donc là par exemple ce qu'on voit c'est que c'est ma requête qui permet de créer la table PGLog euh, qui a utilisé euh, énormément de fichiers temporaires. Bien sûr, on peut voir aussi les requêtes lentes, euh, et j'ai essayé, euh, ce n'est pas parfait, c'est des regex, je ne suis pas la reine des reggae. j'ai essayé de changer les valeurs fixes par des points d'interrogation, c'est un point qu'il faut encore que j'améliore. Euh, un truc qui est assez important chez les clients qui, qui n'utilisent pas de couleur de connexion, souvent on a des statistiques de sessions qui peuvent montrer que sur les moments de pic, on crée énormément de sessions, et si le système devient lent, c'est pas de la faute de Postgres, c'est parce que le système Linux derrière n'est pas capable de forquer le système Postgres suffisamment vite. Ça, ça va se voir avec les statistiques de sessions, si on a des sessions qui sont très très courtes, mais qu'on en a beaucoup, ça risque de poser problème si on n'a pas de couleur de connexion qui va pouvoir réutiliser les connexions donc dans ce cas là cette requête devrait permettre de le montrer et celle ci aussi puisqu'elle va nous dire la, la fréquence enfin la, la durée moyenne d'une connexion par base de données par username mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas important les rapports que je propose, euh, c'est que des exemples. Et ce qui compte en fait, c'est que vous êtes capable de créer n'importe quelle requête SQL sur les logs de Postgres. Et c'est ça qui est important. Donc euh, bien sûr, je vous encourage à essayer mon extension si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, ne l'utilisez pas. Et encore une fois, pas en production, surtout pas. Et voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions En fait, tu as déjà pratiquement répondu, mais... Euh, pas en production. Euh, non, ce n'est pas une réponse. C'est un, un ordre, apparemment. Euh, Naturellement, tu n'exclus pas euh, toutes les informations qui sont liées à ton outil. Ce oui. Qui, ce qui est euh, un peu dommage. Parce non, c'est parce que mes si exemples sont nom. basés sur, mon outil, sur ma base. Mais en fait, les logs qu'on va analyser, c'est des logs de clients qui ne contiendront pas ces informations puisque cet outil n'est pas installé en production. Donc du coup, on n'aura pas ces, ces données-là. C'est juste que je ne pouvais pas me permettre de, de montrer des logs de clients. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui se fait. D'accord, je crois qu'il y avait un peu les deux, je crois qu'il y avait un peu de les, des données à toi. Non, on et, analyse, et des euh, données base. alors cette extension fonctionne euh, sur Postgres à partir de la version 12 et peut analyser des logs à partir de la version 9 et ça analyse des logs sur un serveur Postgres qui n'a pas cette extension. Euh, pour les fichiers temporaires Comment Est-ce que c'est agrégé, est-ce que c'est par requête ou par back-end Et si c'est par requête, comment vous faites Alors, il euh, y a une part par requête, où justement j'ai essayé euh, de paramétrer les requêtes, pour que si on change un nombre dans la requête, ce soit la même requête, euh, avec des regex, mais c'est très très primitif, ça mériterait d'être amélioré franchement. Euh, par contre, le premier avec les pourcentages et les percentiles d'utilisation des fichiers temporaires, c'est pas agrégé par requête. C'est agrégé par nombre de requêtes. Et, et surtout par fichier temporaire utilisé. Moi, c'est ce l'outil que j'utilise le plus chez les clients parce que WorkMem n'est jamais bien c'était et je ne leur jette pas la pierre parce que quand on ne connaît pas le système et qu'on le met en place, on ne peut pas savoir quelle est la bonne valeur de WorkMem. Et même quand moi je conseille une valeur de WorkMem, au moment où je la conseille, peut-être qu'elle est plus bonne. Oui, alors WorkMem peut être cité par session, mais, et c'est ce que je conseille quand je, rencontre, je me rends compte qu'il y a certaines requêtes qui sont extrêmement gourmandes, mais sur un système global, la valeur de work même par défaut de PostgreSQL est assez conservatrice, voire même très conservatrice, euh, pour éviter d'utiliser trop de mémoire. Euh, et du coup, on, on conseille quand même de la CT à une valeur un peu plus élevée, mais même c'est en faisant fonctionner l'application qu'on se rend compte que euh, souvent c'est une valeur encore supérieure qu'il faut mettre. Euh, question du chat la normalisation des requêtes avec query ID en version 14 pourrait être envisagée avec PGLog oui. Alors, euh, pour l'instant, moi, la seule chose que j'ai rajoutée pour la compatibilité Postgres euh, 14, c'était qu'il y avait euh, deux nouvelles colonnes qui ont été ajoutées dans le format CSV. Donc, euh, il fonctionne avec Postgres 14. Il fonctionne également avec Postgres 15. Je l'ai testé. Euh, mais effectivement, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je me, je me penche, l'utilisation du, du query ID, même s'il si faut voir comment c'est fait sur l'anonymisation des, des paramètres. Euh, une seconde question qui vient d'arriver. Euh, par rapport à PG Badger, quels sont les avantages de ton outil Alors moi, les seuls avantages que je vois, c'est euh, que je peux faire du SQL. C'est-à-dire que c'est vraiment flexible dans le sens où je peux euh, exclure des parties de log qui ne m'intéressent pas. Je peux dire bah, je sais qu'il y a eu un souci de prod entre euh, 14h35 et, et 15h02. Qu'est-ce qui s'est passé ce que PG Badger, bah on pourra faire en restreignant le fichier de log qu'on va lui fournir, euh, en supprimant toutes les lignes avant, toutes les lignes après, mais c'est un peu artificiel. Euh, là, et puis même si je me rends compte que finalement, ce n'était pas 14h35, mais 14h37, c'est juste une modification dans ma closeware. Donc pour moi, c'est vraiment au niveau de la flexibilité euh, que ce travail, d'ailleurs, c'est limite des outils qui sont complémentaires. cest à Badger va être installé sur la production, va tourner et produire des rapports tous les jours, alors que pglog va être plus là pour faire de l'analyse à froid après un incident ou si on, a, si on veut faire un audit, etc. Mais ce pas quelque chose qu'on utilisera tous les jours pour voir l'évolution. Oui, petite question. PG Badger nécessite de... Passer les logs en anglais, là c'est la même chose ou euh, si oui. par défaut les logs sont oui, en français Oui, c'est vrai, euh... je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'est euh, hors de question d'avoir un post en français. Donc euh, oui, c'est une question que je me suis pas posée. Je, il devrait pouvoir parler français, mais je ne vois pas l'intérêt en fait. Tous les systèmes que j'utilise, moi, sont en anglais. Donc euh, j'ai... Euh, aucun intérêt à faire cette modification. Après, si quelqu'un veut la faire, l'outil est sous licence PostgreSQL, donc il euh, n'y a aucun problème. Et on a toutes les traductions dans les fichiers .so, euh, dans le euh, source de PostgreSQL. Bonjour. Euh, du coup, moi, j'ai une question. Euh, Est-ce qu'il est qu faut tout loguer Oui. <rire> non, euh, en fait, loguer, ok, ça prend un peu de ressources. Mais le jour où il y a un problème, comprendre ce qui s'est passé pour empêcher que ça se reproduise, ça n'a pas de prix. Donc euh, oui, on paye les ressources, c'est un petit peu de processeur, un petit peu de mémoire et du disque, juste pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment ce qui est le plus important. Et autre chose, souvent je vois des solutions monitoring qui n'ont pas d'analyse des fichiers de log. C'est une grossière erreur. Les fichiers de log sont vraiment ce qu'il y a de plus important. Et avant de savoir combien il y a de connexions, etc., c'est bien plus important de savoir si on a des problèmes de log, des deadlocks détectés, des warnings, des erreurs, etc. Donc pour moi, c'est de faire une analyse des logs, que ce soit avec un truc aussi primitif qu'un grep euh, régulier euh, euh, ou avec quelque chose de beaucoup plus euh, fin et beaucoup plus évolué. Ce qui est important, c'est vraiment de surveiller ces logs. Et donc tu, tu mentionnais de tout loguer, mais euh, faut peut-être faire la distinction on loguer toutes les requêtes, parce que tout ah à l'heure oui, oui, parlais de, euh, de la durée minimum à loguer. Ok, donc euh, je ne conseille pas euh, de logger la totalité des requêtes SQL, même si Postgres le propose. Euh, euh, et d'ailleurs, vous verrez dans le README, j'indique les, les paramètres vraiment importants à modifier et quelles valeurs je, je préconise. Euh, souvent, ce qu'on fait dans les projets, c'est qu'on log le DDL. C'est-à-dire la modification de structure, mais on ne on logue pas le, le DML qui est la partie modification de données, ou même la partie sélection de données. Pourquoi bah Parce qu'une base de données, normalement, il y a beaucoup de sélections et potentiellement beaucoup de modifications, donc on ne log pas ce genre de choses, même si c'est possible, euh, parce qu'en termes de perf, là, on va ralentir le système fortement. Euh, par contre, euh, les requêtes qui font plus de 250 millisecondes sur un système transactionnel, c'est vraiment quelque chose que vous voulez savoir. En fait, 250 millisecondes, c'est ce qui a été déterminé par Amazon comme le temps nécessaire au cerveau humain pour se rendre compte qu'il faut un temps. Euh, et pourquoi Amazon a déterminé ça Parce qu'au bout de 250 millisecondes, les gens se rendent compte que ce qu'ils ont mis dans leur panier, en fait, ils n'en ont pas besoin. Donc, s'il faut plus de 250 millisecondes pour rafraîchir la page, on n'achète pas. C'est pour ça que les serveurs Amazon sont rapides. Euh, mais euh, du coup, c'est pour ça qu'on part sur cette valeur approximative de 250 millisecondes pour les systèmes transactionnels. Sur des décisionnels... Normalement, on est un peu plus, on est capable d'attendre 500 millisecondes, une seconde, au-delà d'une seconde, ça commence à devenir très lent. Et on est dans un monde où on n'est plus prêt à attendre. Alors peut-être qu'on est d'accord pour récupérer les résultats partiels au bout d'une seconde et attendre trois secondes supplémentaires pour avoir la totalité des résultats. Mais c'est plus admissible aujourd'hui d'attendre cinq secondes devant un écran. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas possible.